Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous montrer une technique très simple pour engranger des pips sur des supports et résistances. Donc là, je viens de vous tracer sur la base de temps un jour, une ligne entre deux extrémités que vous voyez ici. Maintenant, je me mets sur la base de temps de une heure pour affiner les entrées. Donc là, voilà. Bon, ici, j'ai un petit décrochement, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je reviens sur une heure. Ici, j'ai bien l'extrémité. Le, et alors là, ici, on voit bien qu'il y a eu un rebond qui s'est fait à ce niveau-là. Je passe en 30 minutes. Je passe encore en 15 minutes. Et là, on voit bien que... Les prix ont rebondi sur la résistance. On regarde ici, on est à 1.1196 et c'est descendu à 1.1178, c'est-à-dire il y a 18 points à engranger ici. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que sur les pullbacks sur cette ligne, c'est encore meilleur. Ça rebondit ici. On est à 1. 11,95, et c'est remonté à un 12,49. C'est-à-dire, ça fait environ 50 points qui ont été gagnés. Donc il y avait moyen de gagner ici 18 points, et ici près de 50 points, ce qui est énorme. Un autre exemple, où on va prendre par exemple ici, et on va voir à ce niveau ici qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on va regarder un peu mieux. Je rabaisse la base de temps. Et en effet, ici on voit bien que ça a rebondi. À ce niveau, à 1087, c'est remonté ici à 1, 11. 20, c'est-à-dire de 30 pips. Et on regarde encore en niveau pullback. Ici, qu'est-ce que nous avons eu Ici, ça, c'est parti de 1,10,86. C'est redescendu ici à 1,10,70. C'est-à-dire 16 points qu'il y avait à gagner en pullback. Pour un stop qui aurait été donc de 1,10,87. 95 donc ça fait 8 pips donc vous voyez que c'est très efficace de jouer les supports et résistances c'est bien beau d'avoir une technique mais maintenant il faut pouvoir faire en sorte que ça soit facile à trader et qu'on n'ait pas à passer des heures à attendre que les prix touchent la ligne pour que les ordres puissent être passés alors il existe un petit logiciel qui s'appelle Trendlinea que vous trouvez sur le site gbltraining.com ce petit logiciel est très puissant et passera pour vous les ordres sans que vous soyez obligé d'attendre le bon moment que les prix viennent toucher la ligne que vous avez posée je vais vous montrer maintenant comment faire en pratique petit logiciel, le voici Trendline EA V4 on clique deux fois dessus et il suffit de programmer le nombre de lots que l'on veut le tech profit que l'on veut par exemple on veut gagner 20 pips, on marque 20. Et le stop loss, on le met à 20 aussi. On peut programmer une deuxième ligne, une troisième ligne, on peut aller jusqu'à 5 lignes. Et aussi, la date où on veut que le logiciel ne fonctionne pas, c'est-à-dire pendant les statistiques économiques. Donc il suffit de marquer la date, l'heure, la minute. Alors, l'heure en général, sur une statistique hein, qui est à 14h30, pour ma part, je le mets à 13 h 30, c'est-à-dire que le logiciel va s'arrêter à 13h30 et il repartira trois quarts d'heure après, c'est-à-dire 15h15. Et bien sûr, vous voyez, vous recevrez un mail dès qu'un trade se sera activé. Il suffira pour cela d'appeler la ligne pour faire une vente à découvert, on l'appelle, en écrivant en minuscule SS1. Si on veut que ça soit un achat on l'appellera BB1. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc voilà. On met par exemple un achat BB1. Je vais vous remontrer, en se mettant en une minute, ce que ça donne. Je vais vous montrer tout ce que l'on peut faire avec ce petit logiciel. Je me suis mis en une minute. Je vais tirer deux lignes, une transversale, que j'appelle SS1, pour faire une vente à découvert. Et je pose une autre ligne qui s'appelle BB1, toujours écrit en minuscule. Donc ici j'ai BB1 et ici j'ai SS1. Maintenant, pour faire un achat, je vais faire monter mon logiciel Trendline EA. Donc par exemple, je mets un lot, un take profit à 2 pips et un stop loss à 3 pips je veux que le logiciel s'arrête lors d'une statistique économique, par exemple la statistique économique de 14h30, qu'est-ce que je fais Je marque la date d'aujourd'hui, je précise l'heure pour qu'il s'arrête, qu'il ne tourne pas pendant la stat de 14h30, je préfère l'arrêter à 13h30 et qu'il redémarre à 15h30 15. et voilà, j'ai mes deux lignes qui sont programmées donc maintenant, je peux avancer la ligne ici si je veux qu'il y ait un achat et là ici, si je veux qu'il y ait une vente à découvert je peux faire la même chose sur une autre paire et c'est ça et bb1 Alors, le premier qui est touché je monte mon logiciel toujours ah, le gain à 2 pips et un stop-lops à 3 pips et voilà, tout est programmé ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, sur l'euro dollar ça vient d'être acheté automatiquement maintenant, ce qui était mis sur il faut savoir aussi que maintenant, le logiciel qui est sur USDJPY ne pourra plus fonctionner regardez bien vous voyez, il ne s'active plus j'ai fait ça pour que il n'y ait pas plusieurs trades qui démarrent en même temps, ce qui fait que le money management se retrouverait complètement faussé. Donc, dès qu'une paire a démarré, les autres paires. On revient sur euro et on va attendre de voir si ça remonte. Ce qu'il faut voir, c'est que, ce qu il faut savoir, c'est que ici on a le stop et ici on a le gain on peut les modifier si on le désire. Je vais remonter le stop. Là ici. Je remonte la ligne qui ne me sert plus à rien. Et là par exemple, je descends le gain. Et il suffit d'attendre. On voit que le stop a été activé avec la perte qui est de moins 18 euros. Maintenant, si on veut réactiver, il suffit de faire ça. On rappuie et on a réactivé l'ensemble. Maintenant, on peut mettre ici. Et voilà, il y a eu un aller-retour rapide. Ça tapait, c'est redescendu. Et là, on a gagné 18 donc on a annulé la perte antérieure voici comment fonctionne donc ce logiciel il est très simple, pratique alors vous le trouvez facilement sur le site gbltraining.com et vous pouvez l'avoir en essai gratuitement pendant 15 jours il y a bien sûr sur ce site plusieurs autres logiciels très pratiques vous pouvez trouver ce petit logiciel en tapant gbltraining.com vous trouverez des techniques clés en main pour trader efficacement les extensions de Fibonacci et les fourches dans le loose et des petits films qui montrent comment utiliser les logiciels qui sont en location en dessous pour les logiciels nous avons donc Trendline A en location d'un mois et trois mois Ces petits logiciels que je vous ai montré tout à l'heure ensuite il y a FiboA Pullback and Trend en location d'un mois et trois mois, toujours pour des petits prix. C'est un logiciel qui permet de trader automatiquement des extensions de Fibomachi en pullback, qui est une technique très efficace. Et enfin le logiciel Buy and Stop en location d'un mois et trois mois. Ce logiciel permet de liquider tous les trades qui sont en cours à partir du moment où vous avez gagné la somme que vous avez définie, ou bien solder aussi tous les trades à partir du moment où vous avez perdu une certaine somme. Et ce, en l'ayant mis sur plusieurs paires différentes, donc il va globaliser et liquider les positions à un moment donné, quand vous avez atteint les objectifs que vous êtes donnés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez avoir ces trois logiciels gratuitement pour les essayer pendant 15 jours en cliquant ici sur le pack FiboA pour Back and Trend, trend et Buy and Stop. Vous voyez, il est à 0 au lieu de 30 euros.